Philippe Delherme est, est le directeur de, de, cette, de cette collection qui s'appelle « Le goût des mots ». Et euh, pour, euh, pour célébrer les dix ans de sa collection, il m'avait euh, proposé d'écrire dix mots. Enfin, Il avait, il avait euh, proposé à dix auteurs de, de faire dix textes sur leurs mots préférés il y a quelques années déjà. Je ne sais pas, c'était euh, il y a quatre, cinq ans peut-être, quatre ans, je ne sais plus. Peu importe. Et euh, c'est par ce, par ce biais-là euh, un peu... Euh, impromptu que je m'étais euh, mise à cet exercice avec d'autres auteurs, il y avait, euh, avait Véronique Valdé, euh, il y avait Pierre Arditi, enfin, c'était assez, euh, assez large comme euh, casting et j'avais adoré l'exercice. Le, enfin, j'avais trouvé que c'était euh, à la fois très libre, j'aimais beaucoup ce, ce, cette contrainte du cadre, euh, le cadre de faire un texte pas trop long, euh, avoir un, un, une... Euh, J'aime bien travailler avec des contraintes en général, avoir une sorte de. avoir des, des, des balises un peu, parce que c'est là-dedans aussi qu'on trouve de la liberté. J'ai l'impression. Enfin, ça, je, je le ressens aussi en musique. Le, tra le travail avec la contrainte, c'est inspirant. Et j'ai tellement aimé cet exercice que, que j'ai dit à Philippe écoute, euh, il faut que j'en fasse un toute seule. <rire> enfin, J'ai vraiment senti qu'il qu fallait que j'aille plus loin dans ce, dans ce mode d'expression. Et, euh, et puis, ça l'a ça, ça, ça amusé. Je pense que l'idée lui a plu et euh, il m'a encouragé à, à, à, à faire mon glossaire, à faire mon recueil de mots préférés euh, du, du début à la fin. C'était un, un super exercice à faire. C'est un, un, un très bon moment d'écriture. Les mots je, que j'ai choisis, euh, je ne sais pas tellement comment je, je les ai choisis. Euh, ça s'est fait de façon euh, très instinctive, très spontanée, euh, sans aucune limite. Enfin, j'ai l'impression que quand j'écris des chansons, euh, euh, c'est marrant parce que je suis quand même quelqu'un d'assez réservé dans, dans, dans ma vie en général. Et, euh, et en chanson, vraiment, je, je, je trouve qu'il n'y qu a pas de tabou. J'ai l'impression de pouvoir tout aborder et j'ai envie de tout aborder. Et c'était un peu pareil dans, dans, ce, dans ce bouquin. J'ai eu le sentiment que j'allais pouvoir... Euh... Enfin, je me suis laissée aller à des choses sans doute très personnelles, quoi, très... Euh... Disons que euh, si je m'étais sentie impudique à un moment, bah, de, de moi-même, j'aurais euh, fait des coupes, mais euh, <rire> j'ai assumé tout ce que j'écrivais, donc euh, à partir de là. Euh. Et les, les choix des mots, bah, j'ai vraiment fonctionné euh, à l'instinct et ça a été assez ludique comme, euh, comme écriture. Euh, quand quand j'avais l'impression qu'un mot allait, allait m'inspirer, m'amener quelque part, euh, je m'engageais dans, dans, un, dans un texte. Euh, et, euh, et en général, c'était des textes qui, qui allaient assez vite. Après, j'ai beaucoup retravaillé, je suis beaucoup revenue dessus, mais euh, je, fais, je fais souvent confiance à, un, à une sorte de premier jet, une impulsion comme ça. Euh, et et j'ai adoré aussi quand, quand, quand un mot me surprenait. quand euh, Par exemple, le mot « règle », pour moi, c'était indispensable de... de de le définir, d'en parler, d'écrire dessus et il m'a vraiment amené sur un tout autre terrain que les règles qu'on a tous les mois, les règles féminines. Quoi. Au départ, enfin, j'avais envie de parler de ça, mais l'ouverture du texte m'a amené complètement ailleurs et j'ai adoré ça, j'ai adoré le, le terrain de jeu que ça pouvait être aussi. Ce qui a été singulier et peut-être différent des chansons pour moi, c'est euh, euh, le, le fait d'avoir écrit beaucoup plus sans filtre, je crois, qu'une qu chanson. Euh, J'ai l'impression que dans une chanson, en général, je suis peut-être plus... Euh, J'utilise plus des, des, des, des métaphores, des, des figures de style, des, des, des, des filtres, un peu. Et, euh, et je crois que dans, dans les textes de ce livre, euh, je suis vraiment premier degré, quoi. Je suis, je suis beaucoup plus proche, je crois, de, de moi-même, de mon enfance, de ma grand-mère, de mon père, de sans, sans, sans filtre. Je crois que c'est la différence, euh. Entre, entre mes textes de chansons et les textes de ce livre. En même temps, quand j'écrivais, quand j'étais quand quand dans, dans ce travail d'écriture, je ne me rendais pas compte à quel point c'était aussi autobiographique. Euh, je, je savais que j'étais en train de parler de choses qui me concernaient au premier plan parce que c'est voilà les, les, les, les mots qu'on qu utilise et qu'on aime dans la vie euh, disent beaucoup de nous quoi. Mais euh, quand j'ai commencé à, à avoir une, une vision un peu globale de l'ensemble des textes, je me suis dit ah ben, ils donc quand même c'est presque une autobiographie. <rire> c'est ça m'a euh, surprise. Je me pose jamais la question de euh, à quelle personne je vais écrire? Que ce soit dans une chanson ou dans un texte qui, qui, qui n'a pas vocation à être chanté. Mais, euh, mais le plus... Enfin, là, dans, dans ce livre, c'est vrai que j'ai quasiment tout le temps utilisé la première personne, euh, sans me poser la question. Ça a été... Euh et c'est vrai que je suis assez sensible à ça en général, même dans, même dans des essais. J'ai lu pas mal de... de, de récemment, j'ai lu beaucoup de, de littérature féministe, donc pas forcément des, des récits, pas forcément des romans. Euh, je pense à, à, à un livre que je suis en train de terminer là, qui s'appelle Présente de Lorraine Bastide que, que vraiment j'adore enfin, c'est vraiment une, une autrice, une journaliste pour, pour qui j'ai une admiration et une affection sans bornes. et euh, même si elle est Bon, vraiment elle est très très documentée dans son, dans son ouvrage, enfin, c'est hyper pointu, c'est indispensable. Enfin, des fois ça me prend au cœur tellement c'est fort ce qu'elle qu écrit, ce qu'elle donne comme, comme vérité, même numérique. Il des, des... Eh ben, y, a, y a vraiment beaucoup de moments où elle, elle parle à la première personne et je trouve que ça renforce encore, où elle donne même des exemples de de sa vie personnelle, Elle parle de son enfance et je trouve que ça renforce encore son propos quoi, d'être au plus près de son émotion et c'est vrai que je, je suis sensible à ça. Enfin j'ai adoré le livre d'Alice Coffin aussi par exemple qui, qui est très c'est c'est il y, a, il y a des vérités théoriques, il y a des choses, des informations, je dirais, théoriques, mais euh, rien ne remplace l'implication le, le, singulière, personnelle, de, de, de quelqu'un qui parle à la première personne, de, de quelqu'un qui parle avec son, avec son cœur. C'est ce que j'adore chez Christiane Taubira, par exemple. C'est quelqu'un qui, qui, même en tant que, que, que femme politique, elle n'a jamais hésité à, à mettre son, son cœur sur la table. Quoi. Et ça, Je trouve ça magnifique et très très rare dans, dans le monde politique. Oui, j'ai forcément envie de, de, de, de me frotter à d'autres ouais, modes d'expression et euh, c'est vrai que j'ai tellement aimé écrire ce livre que je me dis peut-être un jour j'écrirai un autre livre, je sais pas, mais je sais pas quelle forme il pourrait prendre, mais euh, euh, je m'en voudrais de pas, de pas creuser ce sillon. C est, c est... C'est vraiment, c'est très égoïste, hein, parce que c'est bon, un plaisir personnel, j'ai envie de continuer d'écrire. Je vais voir, à un moment ça va me prendre, ça va me, ça va me brûler, il va falloir que, que ça, ça s'exprime. <rire>